C'est bon, bon je, commence par okay. je commence par quelle partie De ce qui vient de m'arriver Ah hein le début Alors en fait je vais t'expliquer, je, je suis autiste Et quand j'ai voulu rebrancher la caméra qu'on vient de unboxer J'ai appuyé sur le bouton arrêter de l'ordinateur De la tour <rire> Voilà Ok effectivement c'est pas très malin mais bon Bon bah du coup faut refaire l'intro, allez pour refaire l'intro et le premier unboxing, je re-unbox la caméra. Je. Oh là là, euh, on va ouvrir le premier colis, qu'est-ce que ça peut bien être Allons-y. Bonne question. Eh ben c'est une caméra Waouh Tu t'y attendais pas à vous Merde, Absolument je, je l'étais pas allé à l'envers. Grosse... Voilà, j'ai pas trop de place pour la mettre en fait parce que c'est un peu le bordel. Bon, on va passer à la deuxième chose que j'ai déjà ouverte parce que je savais pas ce que c'était et que ça ressemblait à ceci. Euh... C'est une enveloppe. Alors qu'est-ce que c'est Ouais. Euh, un peu Ah oh oh, merde, j'ai montré un morceau. Oh Euh, qu'est-ce que je sais pas du tout là Non j'étais. Un... C'est un truc que t'es gratuit ça non Oui. Alors. <rire> je te euh... du tout. Il faut que je te donne un indice. C'est quelque chose que j'ai volé hier. C'est un rapport avec quelque chose que j'ai volé hier. Qu'est-ce que j'ai volé hier T'as volé... volé la bouteille. De... Exactement. Alors qu'est-ce que c'est C'est euh, l'étiquette de la bouteille, ah, non. Non, alors là déjà il y a de la documentation que je vais pas te lire. Et il y a ceci. Non. Alors qu'est-ce que c'est c'est un, un autocollant que tu colles sur la bouteille et qui te dit que, par exemple, avant 11h, il faut que tu aies bu tout ça d'eau dans ta bouteille. Et normalement, si tu bois à chaque fois qu'il y a l'heure marquée sur l'étiquette, comme ça, tu oui. finis toute ta bouteille. Et euh, comme ça, bah, tu t'es bien hydraté. Alors, voici, voici une bouteille random pour t'expliquer. Tu le colles comme ça dessus et voilà c'est nul. <rire> c'est vraiment trop bien, n'est-ce pas Ça va tout le gratuitement parce que sinon, vraiment... Voilà, et on va pas citer la marque Rosanna parce qu'elle m'a pas donné d'argent pour la placer dans la vidéo. <rire> euh, tu préfères le truc fin ou le truc épais Le truc fin. J'ai chopé le truc fin. Alors, ouais. c'est ceci, je ne l'ai pas ouvert, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est c'est plat, ah oui, bah c'est fin, tu viens de le dire en plus. Euh... Je vais te laisse deviner pendant que je l'ouvre. Ok. Après, tu donnes un indice en plus, mais là, j'essaie de. Tu... D'accord. Euh. Donne euh... Main, te plaît. Eh ben, c'est plat. <rire> Ça va mettre beaucoup. Euh... Dans quel domaine tu peux pas m'aider plus là Euh. Mmh... La piscine Un truc plein dans la piscine <rire> euh... Non je sais, pas. je sais pas Alors un indice euh... Euh... Non ça c'est beaucoup trop évident J'ai pas quelque chose par là qui peut servir d'indice Normalement si Alors J'ai. Merde je... Alors euh... Je vais te montrer quelque chose et je pense que tu vas deviner OK, vas-y. Bah, c'est ça Non, ça c'est un autre truc pour te donner un indice. Ah Ça c'est un, un ça c'est ça un... c'est un roman science-fiction au hasard, hein. j'avais ça sous la main, voilà. Ah, donc c'est Un livre. Un... Euh... C'est un... un livre et la piscine. Je sais pas. C'est un livre que j'ai ah pas, ouais, pas payé. Il bah, y a une piscine. Bah ben ouais mais comment tu <rire> veux que je dise <rire> Je sais pas, c'est un livre que j'ai eu gratuitement, je vais le résumé. Euh. Oh mon dieu, il y a des noms qui ont l'air bien vraiment compliqués. Entre les lacs de Pliftive, Plistis oh. et les eaux translucides de l'Atlant... Je vais pas réussir. Il y, a, il y a des noms compliqués. Attends... Okay, tu passes. Je vais, Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord... Li... Non, je vais remplacer les noms. Vas-y, on s'en fout. Donc, entre oui. les lacs de la Shoah et les eaux translucides de l'Atlantide, euh, Alexandre et Grégory profitent de leur séjour en Croatie, dans leur magnifique sud royal, jusqu'à ce qu'ils croisent un soir la route de... Euh, euh, Stéphane Karl un mafieux, oh oui, ça lui va bien, de la pire espèce que le commissaire euh, Monk tente de coincer depuis euh, un, bout de, un bon bout de temps. Le destin se joue parfois à un coup de poker et c'est bien là, au cours de la partie de cartes à, à haute tension, mais sous la surveillance du policier, que... Euh, Grégory et je sais plus comment je l'avais appelé sont, vont s'affronter mais avec le tueur de, de cette euh, trempe l'essentiel n'est pas de participer c'est de survivre alors tous les coups sont terminés et... ouais ça a l'air vachement chiant et le pire c'est que regarde, ouais. t'as vu comme c'est compliqué alors que le livre il est que épais comme ça <rire> <rire> voilà le dernier objet c'est un livre que j'irai jamais entre nous hein. Oui, bah Le dernier objet y a, Sur l'avant il y a marqué des trucs Je vais te les lire euh, ouais. Je vais pas te les lire en fait Mais il y a des trucs marqués Je <rire> sais pas si c'est du japonais du coréen Je pense que c'est du japonais Voilà euh, ah ouais, Je maintenant... te laisse... laisse commencer à deviner Et à poser des questions pour trouver Pendant que j'essaie de l'ouvrir Parce que ça c'est les trucs qui sont un peu chiants à ouvrir bah, Je sais pas, ça a l'air rond euh... euh... Oh dieu du ciel. <rire> tu sais déjà ce que euh... c'est, je pense. C'est un truc que j'ai commandé il y a pas longtemps. C'est le truc avec l'électricité. Ah bah si je fais oui de la tête, on voit pas ma tête. Non. C'est ça Ouais. Ah j'ai trop peur. Alors attends, je vais essayer de l'ouvrir sans tout démonter. Parce que la bobine de cuivre, ça s'évine très facilement. Non. Alors, comment ça marche Déjà, il y a ce fil là, on doit le foutre en l'air Voilà, c'est fait Ensuite, on va prendre les câbles et ensuite je vais mourir Ah mais attends <rire> Il est vite. Y, a, y a une partie qu'il faut monter Coucou, c'est moi Yo Alors Nouveau colis Allons-y Non, ça c'est l'emballage de la dernière fois Tada Qu'est-ce que c'est euh, hmm. C'est assez grand... Non, non, c'est le jeu Euh bah, je sais pas encore parce que j'ai pas encore ouvert Ah, tu sais pas non plus J'ai une idée de ce que c'est Ah Oh, c'est exactement ce que je pensais alors, il y a plusieurs choses à l'intérieur. Oh, bien. Quelque chose qui se mange. Quelque chose qui se mange grand comme ça Ah, euh... C'est l'indice. Bah, c'est des, des bonbons, des trucs comme ça, non, non. Alors, un indice, hier, dans euh, Cauchemar en Cuisine, il y avait un distributeur de ceci dans, euh, le restaurant. C'est pas ça ce que j'allais bien des insectes, mais du coup c'est pas plus être ça. C'est un gros animal dans la savane. Euh... Ben... Ben, ben, bon mais qu'est-ce qu'il pourrait se trouver dans un distributeur Ouais, non, oublie ça. Pense à, okay. à l'animal. Qu'est-ce que ça peut être cet animal dans la savane C'est un gros animal. Je sais pas. Un lion, un truc comme ça Non. Très gros. Avec une trompe. Un éléphant. Voilà, okay. et les éléphants, bouffes, ça mange des... Je sais pas. Des Ça mange quoi les éléphants Je sais pas, Mais des, des plantes, des, des... Ben non, des cacahuètes. Non, des Ah ouais, ouais, ouais, Alors là, on a les stickers. Pas euh, pour l'éléphant. <rire> voilà, donc on n'a pas... On a pas oh, bord normal, on a pas bord Daesh. <rire> voilà. Ah ouais et ensuite, à l'intérieur, il y a plusieurs petits trucs. Voilà. Alors d'abord, il, il y a une carte postale. Euh, être optimiste, ce n'est pas voir le verre à moitié plein. C'est manger le verre en espérant qu'il ait un goût de saucisson. <rire> C'est sûr. <rire> ok. Donc, euh, ensuite, on a l'amour... C'est comme le cristal, si difficile à trouver que c'est si facile mais si facile à briser. Petite étoile, ça marche aussi avec un cul. <rire> ok, je trouvais ça un peu trop... Euh, ok. Un peu beauf, oui. <rire> ouais. Ne t'excuse ex jamais d'exister, mais excuse-toi d'excuser. Oh, J'ai encore lu comme un dyslexique. Excuse-toi d'excuser <rire> Ça, okay. à mon avis, c'est une phrase de Fragile sur Instagram qu'il a trouvée au hasard. <rire> des ouf, des ouf. Ensuite, on a ⁇ Regarde dans le miroir, la personne que tu mèneras à l'échec se trouve devant toi. <rire> Elle est pas mal celle-là. <rire> euh, il ne savait pas que c'était impossible, alors il est mort dans d'atroces souffrances en essayant de le faire. <rire> ok. Voilà, et ensuite on a ceci. Que normalement bah, tu colles sur le cartable ou alors quand tu un trou à ton pantalon. Ah pour le pantalon c'est pas mal ça. Voilà, qui est du coup un mini-babord. Et ça, ce qui est bien c'est que c'est le babord original, c'est pas la version refaite. Parce que dans la BD c'est la version refaite. Alors en fait il y a deux BD. La première c'est Babord l'éléphant, euh, Babord à la rescousse des cacahuètes. Ah ouais ok ouais, c'est pour ça que tu me parles cacahuètes Voilà donc Babor est un honnête éléphant qui travaille pour la plus importante fabrique de cacahuètes du pays Hélas il est euh, forcé de quitter l'entreprise chassé par le nouveau PDG son rival de toujours ce gros tocard de merde <rire> Babor part alors à la recherche de ses origines dans sa quête il découvrira un odieux complot qui menace tout le pays des éléphants oh. Alors, il euh, y a, ah ouais. du coup il y a l'avis d'un expert en dessous entre parenthèses. Cette <rire> BD de grande qualité aborde sans tabou les sujets importants de la dépression, de la radicalisation et de l'amour. Une œuvre nécessaire. La maman de Babord. Ah <rire> euh, oui d'accord, Je... Voilà donc c'est 88 oui, pages. Ça peut être cool. Voilà. Ça peut être cool. Il il a... Dire, en tout cas. Et oui, ça, ça a l'air vraiment d'être un bon livre. Et ensuite, il y a cette BD-là en plus, qui est Babor, la légende du cancer du cul, qui, euh, normalement, d'après les promesses, est censée raconter pourquoi les éléphants n'ont pas de bras. Oh. Ah ouais Il y a une question que tout le monde se pose, au moins une fois dans sa vie, pourquoi les éléphants n'ont pas de bras, bon sang de bois. Fin du suspense, découvrez enfin la vérité de la sombre affaire anatomique en remontant dans le temps sur les traces des lointains ancêtres de Babor. Ce comics de grande qualité aborde les sujets importants de la magie noire, de la confiance en soi, mais aussi de l'hygiène, une œuvre nécessaire. <rire> ouais. que des nécessaires, toi. Et là donc tu coup j'ai ces magnifiques cartes qui vont rejoindre les cartes de je pense. T'as des cartes minimatiques Oui, juste là. Je sais même pas que existé, ça existait ça. J'ai des cartes minimatiques, juste à côté, j'ai un dessin d'une tulipe que j'avais fait pour mon amoureuse. Et sauf que mon amoureuse, elle en a jamais voulu parce qu'il était moche. <rire> Alors ah, du ça se passe les garder <musique>